Bonjour, c'est Maddy. Alors déjà, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder mes vidéos. Je ne m'y attendais pas. Donc, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de savoir un peu comment va évoluer la situation alors, sur la France par rapport à ce virus. Voir s'il va y avoir quand même une amélioration dans les mois qui viennent. Et donc, pour ça, je vais plutôt prendre le jeu de la triade, puisque le jeu du 32 est plutôt utilisé quand on a des questions très précises, avec un oui ou un non, par exemple. Mais... Quand on va avoir plus de détails, c'est vrai que la triade, c'est quand même mieux. Alors, est-ce que la situation va s'améliorer en France Donc, uniquement par rapport au virus, c'est-à-dire, est-ce qu'il va s'atténuer Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une aggravation Donc là, on va essayer de savoir un petit peu. Donc, j'ai l'été qui ressort. Mais l'été, pour moi, c'est toujours une saison qui va être très importante, puisque déjà, c'est la moitié de l'année. Et donc euh, il peut y avoir un tournant déjà à ce niveau là alors on va plutôt faire deux par deux parce que je me suis aperçue que c'était pas mal de les sortir deux par deux on a plus de détails d'un coup voilà alors on va les retourner dans l'ordre hein. Alors, ici, on a bien les problématiques de changement radical, hein, du fait de deuil, du fait du virus, hein, c'est l'eau. Alors, pourquoi est-ce que j'assiste ça au virus Alors, comment vous dire C'est plutôt une intuition plutôt qu'autre chose. Hein. Pour moi, c'est le virus ici. Il faut trouver aussi une carte qui le symbolise. Hein. Euh, et mais on a quand même une protection. Alors, maintenant on va retirer les autres cartes, va enfin, les recouvrir plutôt. Ouais, la voilà, seconde carte sont moins bonnes quand même, puisque ici on a, on a un changement radical qui va avoir lieu certainement sur le printemps, déjà. Ici, alors je vous ai dit que c'était le virus, par contre je ne peux pas exactement vous dire pourquoi, c'est plus une intuition. Mais regardez, on a le retour, le retour du virus. Donc c'est vrai qu'on a comme un virus qui est là et qui reste ici. <cười> Pardon. Ici on a un malheur et l'illusion. Donc c'est comme si en fait on n'arrivait pas vraiment à savoir... Euh, les malheurs, c'est les deuils. Hein. On est un peu perdu dans une espèce de confusion, d'absence de, de, de, de bonne vision de la réalité, euh, ce qui fait qu'il y a les, les bonnes décisions qui ne sont pas prises ici. Hein. Et puis là, on a quand même un mensonge. Alors, protection par rapport au mensonge, ben, c'est-à-dire qu'il est bien possible que, euh, ben, je pense que c'est le vaccin qui n'est pas forcément euh, si efficace que ça, ou alors on ne dit pas tout à ce sujet. Donc il faut, faut que je fasse attention à ce que je dise aussi. Hein, parce qu'il y en a quand même pas mal de censure sur YouTube. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est peut-être pas aussi protégé euh, on veut bien nous le faire croire. Donc faites attention. Hein. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Bon, alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que le virus, il est toujours là. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Et que pour l'instant, eh bien, on est, on est un peu perdu en fait. Alors, quand je dis « on », c'est aussi les personnes qui prennent les décisions pour nous, évidemment. Mais nous-mêmes, en tant que personnes, c'est vrai qu'on a, ma... a beaucoup de mal à savoir aussi un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh... Et c'est vrai que ce n'est pas facile non plus. Hein. On entend tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça ne facilite pas non plus bien de comprendre qu'est-ce qui est, où est la réalité dans tout, dans tout ce qu'on nous raconte. Hein. Alors, on va rester quand même sur le virus. Moi, je veux savoir si on va s'en sortir. Bon, alors on a quand même la, terre, la carte du sacrifice. Ici, je pense que vous la voyez bien. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une période difficile au niveau du printemps. ici, vous voyez, on a quand même des cartes qui sont cohérentes hein, puisqu'on a le retour du virus et avec euh, quand même beaucoup de doutes. Alors ça, ça peut être des histoires de variants ou de mutations qui fait qu'on a toujours un virus qui est en circulation finalement. Hein. Donc il y a une attente ici. Alors une attente, hein, on prie. On prie pour que les choses euh, aillent mieux. Mais ici, eh bien, euh, bah, c'est comme si en fait... Euh, les choses, alors les choses se terminent, bah oui, oui et non, en fait. Hein. C'est comme si finalement, il y avait une fermeture ici. C'est quand même un cycle qui se finit, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du virus. Alors, euh, toujours une situation difficile. Hein. Donc, alors ce fameux virus, est-ce qu'il va finir par partir hein. Ben, euh, je dirais que non, puisque on a quand même toujours des choses qui vont passer par des choses à faire, des choses qui sont nécessaires. Alors ça peut passer par le, le, le vaccin, puisque là, je suis en train d'en regarder le, le, le on appelle ça, au bout de la quenouille, vous savez, ce qui pique. Donc ça, c'est plutôt le, le vaccin. Donc nécessité de, de passer par là. Silence. C'est pas une carte qui est très active, ça. Une carte d'eau, une carte aquatique. Ça bouge pas beaucoup. Il hein. y a plein de choses qu'on va pas nous dire en plus. Ouais. On est toujours, en fait, on va toujours être euh, surveillé en ce sens où les personnes qui vont être vaccinées vont être surveillées de toute façon par rapport à ce que ce vaccin eh bien, va développer, une immunité ou pas. Et les personnes qui ne vont pas être vaccinées, de toute façon, seront aussi surveillées. Donc, dans les deux cas, on est quand même en observation. Cette carte-là, elle est quand même très puissante. Il y a beaucoup de, de stagnation dans, dans ces cartes. C'est-à-dire qu'en fait, la situation pour l'instant n'évolue pas. Alors, on va passer par un choix à faire. Moi, je pense que ce sera plutôt en fin d'année. Alors, un choix qui peut être euh, finalement assez brutal. Alors, par rapport à des questions d'amour, de messages. Mais ça, c'est les contacts. Hein. C'est les contacts qu'on a avec autrui, les contacts sociaux. Hein. Vous avez la carte ici vraiment de sympathie, d'amour, par rapport euh, aux gens avec lesquels on est, avec les, les gens avec lesquels on communique. Donc, pour moi, ici, cette carte-là, euh, elle parle de, notre, de nos interactions sociales. Donc, il va y avoir une décision par rapport à ça. Ah, on a l'impression que les choses vont quand même s'améliorer. Donc, on va quand même vers un mieux. Mais c'est vraiment à partir de l'été aussi, hein. Oui, où là, il va y avoir une amélioration. Alors, bien que le, bien que pour moi, le virus sera quand même toujours là, mais euh, j'ai l'impression quand même que les choses vont plus bouger à partir de la seconde partie de l'année. Donc, on devrait arriver à avoir une amélioration de ce point de vue-là. C'est-à-dire des limitations qui sont un petit peu plus souples, où on a plus de liberté. Oui, regardez, j'ai la carte de la paix. Là, c'est quand on pense nos blessures. Bon, donc c'est bien en fait les six premiers mois de l'année qui vont être vraiment difficiles. Et à partir de l'été, alors été-automne, euh, hein, parce que l'été ça dure jusqu'au mois de septembre, donc euh, le début de l'automne, j'ai l'impression quand même qu'il devrait y avoir une amélioration. Bon, alors ça c'est le premier tirage que je voulais vous faire. Merci de m'avoir regardé. Et puis si cette petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker. Et ainsi, eh bien, je ferai davantage de tirages. Merci beaucoup. Au revoir.